Okay. Donc l'objection principale que je me suis posée, c'est pourquoi y a-t-il aussi peu d'électro-chimico-hypersensibles On est quand même très peu, hein. je pense qu'on est ouais, 2000-3000 référencés maximum, hein, je pense, en France. Donc c'est quand même peu par rapport à la... Vous prenez le taux de surdoué, vous prenez le taux d'autisme, vous prenez le taux de je ne sais pas quoi, vous allez trouver 1, 2, 3%, mais avec les électrons, on est sur beaucoup moins. Donc il faut trouver l'explication. Et l'explication, elle serait double. à savoir, un terrain avec un cerveau atypique, donc un profil neurologique atypique, autisme, Asperger, HPI, rajouter à ça un parcours de vie traumatique. Et là, si vous multipliez les probabilités, vous allez tomber, en effet, sur des rapports semblables à ce qu'on trouve dans la population. On est très très peu. Donc il faut trouver une explication à ça, quand même. Il n'y a pas non plus une déferlante de HS. On a tendance à le penser dans le milieu, parce qu'on voit que ça tous les jours dans nos actus à nous, mais c'est n'est pas une, une pandémie. D'une certaine manière, on serait victime des spécificités de notre propre cerveau, qu'on pourrait qualifier de qualité. Euh, j'ai une bonne mémoire, je fais un raisonnement rapide, euh, j'ai une bonne intuition. Et ça, si ça se retourne contre moi, ça peut être d'autant plus puissant que pour une personne normale. Et je pense que la répétition des stimuli est un facteur important. Comme on l'a dit, c'est des choses génériques, hein, ça peut arriver à tout le monde, tout ça. La question, c'est est-ce que ça arrive euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, hein, tous les ans, etc. À vous de vous poser toutes ces questions-là. Hein. Les bulles, elles peuvent grossir en fonction de votre vie à vous. Hein. C'est vraiment hein, géométrique. Mais je serais sûr qu'on sera tous euh, très surpris de voir des vies euh, très, très éprouvantes. Donc, un terrain atypique, donc, avec autant de qualité que de défauts, mais un parcours de vie qui fait que ça exacerbe les défauts potentiels, à savoir ces failles neurologiques. Je prends un exemple encore tout bête. Tout simplement, je me retrouve tout seul. Peu importe. J'ai déménagé, je me retrouve tout seul. Comment je fais des amis? Bah, si déjà, je suis pas bon au niveau narcissisme, je mérite pas d'amis, hein, je suis nul. Donc voilà, déjà c'est mal parti, c'est une croyance, on hein, est dans la croyance. L'hérité sociale, je bah, je sais pas, j'ai pas de voiture, ça va être difficile de leur expliquer à mes nouveaux amis que je peux pas aller chez eux, etc. Trouver un emploi pareil, etc. Il y a des situations de vie, voilà, je pense que, vous avez vu, l'isolement, il est là, hein. c'est un des cœurs du problème. Quand vous êtes tout seul, admettons ça va un peu mieux, vous êtes quand même tout seul et le fait d'être tout seul va vous renvoyer plus ou moins inconsciemment Dans vos pensées, vos émotions et vos sens Les autres pensées, émotions et sensations que vous avez eues Lorsque vous étiez isolé Je suis tout seul Ah, c'est parce que à force d'être malade, bah, je ne peux plus rien faire Et donc c'est parti Je pense au fait que je suis malade Et ça va activer d'autres choses Je suis tout seul, je pense à mon parent défunt je pense à mon ex, je pense à si... Ça va tout réactiver. J'ai mis des flèches de, qui vont d'un sens à l'autre, mais elles pourraient être très bien d'une autre couleur et partir dans tous les sens. Je reprends ma parabole sur les animaux, parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre. J'ai moi-même un chien depuis plusieurs années, j'ai fréquenté les clubs canins, etc. Donc Pour moi, ça a été de l'ordre du réflexe et de l'intuition, ces questions-là. Alors, qui êtes-vous Vous êtes... À la fois, une âme et un corps. Pour être sûr de quoi on parle, on va un petit peu définir les choses. L'âme, c'est le principe de vie, c'est ce qui fait de vous un être humain, et vous avez un corps. Cette âme vitalise votre corps, et on pourra appeler l'esprit la partie haute de votre âme, donc la partie rationnelle, qui résonne, qui a un recul sur lui-même, qui peut assimiler des concepts, des déductions, des inductions, etc. À l'intermédiaire de votre esprit et de votre corps, nous avons cette partie limbique animale qu'on pourrait assimiler à un robot avec des émotions. Quand vous regardez un chien, la manière de le dresser, on le verra même pour le rééduquer, le désensibiliser, c'est de l'ordre de la programmation ou de la reprogrammation. On marche avec des leurres qui vont distraire au niveau des émotions, tout simplement même le corps. Donc on va leurrer, manipuler et renforcer derrière avec du positif. Pour un chien, c'est aussi basique qu'une friandise ou une caresse. Ce sera à nous, en tant qu'humains, de trouver ce qui marche pour nous. Il y aura un travail individuel à faire par contre. Mais c'est très très basique, hein. vous pouvez vous renseigner sur les animaux, si vous connaissez des gens qui en ont, qui sont passionnés, ils auront vite fait vous expliquer tout ça. Et si vous leur expliquez votre problème, ils vont vite comprendre a priori, parce que ça va leur parler toutes ces choses-là. J'ai vu des vidéos, alors le grand classique, c'est le chien vis-à-vis -vis de ses congénères, le problème de la laisse, etc. Mais j'ai vu une vidéo, par exemple, sur un chien qui tiquait sur les ombres et les reflets, si bien qu'il ne pouvait absolument pas se reposer. Les moindre reflet dans les feuilles des arbres ou les ombres, etc., le chien passait son temps à regarder le sol et il a fallu une intervention d'un éducateur. Et c'est typiquement un problème d'hypersensibilité, par exemple. Je le vois chez les chiens. Les chiens isolés, d'abord débordent d'énergie. Hein. Et puis c'est contre-nature. Ils ne peuvent pas gérer de rencontres avec les autres chiens. Et c'est pour ça que vous avez ces ribambelles de chiens qui vous aboient dessus à travers les grillages. Donc du coup, rencontrer un autre chien, rencontrer quelqu'un, c'est comme si vous vous rencontriez un martien quelque chose d'absolument ingérable. C'est ingérable. Là, c'est la sphère « Ouh là là, je fais quoi ?» Donc les réponses, c'est combattre, fuir ou tout simplement geler sur place. Ça, ça me l'a fait pour le coup. Ça m'est déjà arrivé d'être agressé et d'avoir une à deux secondes où je frise complètement. On le voit dans les traits autistiques. Ce qui m'a fait penser à la piste de l'autisme, c'est notamment ce qu'on trouve au niveau de l'hyperacousie et des hyperesthésies. Quand vous voyez toutes ces maladies exotiques qui touchent les cinq sens, aussi bien que l'esprit, dont les chercheurs ont fait plus ou moins des rapprochements, je crois qu'on tient le bon bout. Hein. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est surstimulé Quelles sont nos réponses Et si la surstimulation est trop prolongée quel genre de symptômes on va développer, quel genre de vie on va développer, quel genre de mode de survie on va développer au quotidien, et comment s'en sortir. C'est ça qui va nous intéresser.